Yo les jeunes c'est Ipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Thunder Tier 1 qui je le rappelle est un top down shooter tactique, soit un jeu de tir tactique en vue du dessus et l'un des jeux que j'attends le plus. Le jeu n'a pas encore de date de sortie mais j'espère vraiment qu'on pourra l'avoir dans le courant de l'année 2022, si vous ne le connaissez pas je vous invite à regarder ma vidéo de découverte où je présentais le jeu dans sa version actuelle et non dans sa version finale, mais je peux vous dire que ce que le jeu propose dans ses phases de test est super intéressant et très bien réalisé. Donc dans cette vidéo, je suis en compagnie de Wolf sur la nouvelle mission Opération Blue Typhoon et notre objectif est de récupérer des documents importants et de neutraliser les forces ennemies. Sur le papier, cela n'a pas l'air compliqué, sauf qu'ils ont eu la bonne idée de mettre une bombe qui peut être amorcée par l'ennemi lorsqu'on se fait repérer et que l'alarme est déclenchée. Autant vous le dire de suite, on en a bavé et on a même failli abandonner jusqu'à notre dernier essai que vous allez voir dans cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira en tout cas. J'ai pris un plaisir fou à jouer cette partie et surtout à ce jeu. Bon visionnage. Du coup, à... Euh... A4 On fait ce qu'on fait là, on nettoie l'extérieur, autre les autres qui passent de l'autre côté en binôme. C'est peut-être plus facile à gérer hein. ouais, à 4, ouais. A4 du coup là on peut la faire. Dunga, si tu ouais. nous entends, quand le jeu sortira, on se la refera. Moi demain je suis pas dispo. Ah t'es courageux à main. Ok ils arrivent côté gauche. 1, 2, 3, la brochette, la brochette J'aimais la façon de t'es à force, elle <rire> est complètement différente. Putain mais fait chier ce rocher là. Il est mal placé. Ah merde! Ils sont pas là, c'est con. Ah, ils Ça arrivent. Arrive. On a arrive <rire> été trop rapide pour une fois. Ça y est, ils sont là-haut. Ah, j'avais perdu de vue, lui. Bon, on est moins efficace à coup On se reconcentre. premier qui arrive ok 3 2 1 2. voilà c'est bon ça recharge je vais lâcher la, la, la, la stunt en fait la stunt euh, comme tout à l'heure là en fait ils sont restés sur place je crois que avec le camion j'avais fait la même chose Je lance. Voilà, toi. Rochette. On ne passe pas que passe les autres qui arrivent là. Le S, je vais essayer de bah, là, on, euh... oui. Ok, c'est bon, c'est traité. Oh, ça, ça sort du, du, du, bat, du bâtiment là. Alors, marque, s'ils sortent, je suis preneur. Hein. Donc, je vais essayer de stun le camion tout à l'heure, ça a pété trop tôt Aouch, ah, il, il a, a touché, -touché. Yado Ouais, y'a un mec qui à Ça a été traité dans le camion ou pas à wild, wild, Ça va l'hier WALWALF, ça arrive euh, de l'extérieur là Je me soigne Ici, y'a du monde Je t'ai eu je me soigne. Vas-y, vas-y. Allez mais grimpe là Y'a du monde dans la pièce ou pas Pour l'instant j'ai personne. Ok. Allô ma charge Oh putain. Oh la vache. Ils sont où Je sais pas Ils sont tous sortis, il y a les mecs de l'extérieur, ça arrive diffuse, diffuse. Ok, c'est diffuse GG, oh, GG Tu peux te soigner ou pas Soigne-toi Wolf, soigne-toi Je sais pas si j'ai besoin, vu que j'ai juste pris une petite pastos Je sais okay, pas okay, si ça... Okay, okay. Ça arrive, ça arrive Ça arrive extérieur l'extérieur encore Encore, encore, encore, Ça descend, c'est bien On n'est pas pressé hein Ouais ouais, on n'est pas pressé Oh putain l'enfoiré Faut que je recharge aussi Je vais recharger moi J'en ai deux, ils sont au moins trois de côté Je me cache mais là je suis pas bien Ouais ouais j'ai vu On bien. Ils sont il y en a un autre même endroit C'est bon, ça gère, on a le temps On se met le chargeur Non ça va, ils sont tous Ah oui, ils sont tous en tanning. J'ai un coup d'œil. Euh, je, suis... je savourais que je suis un peu dans le mal. Hein. Ouais, je vais passer devant. Attends, je, vais... je vais voir s'ils n'ont pas quelque chose quand même sur eux. Enfin, ils n'ont pas de sens, c'est mort. Pour l'instant c'est clair. J'ai personne escalier. T'as des grenades encore Non, j'ai plus rien. Je suis à sec. Ouais, c'est pareil, j'ai plus rien. Bah après, euh, vu qu'il y a pas mal de monde qui est descendu, avec un peu de chance. Ouais, euh... et puis à l'extérieur aussi, c'est. C'est la première fois que je monte là-haut, Wolf. Rien que, rien que ça, c'est une réussite, tu vois. Il a fait gaffe quand même. Ouais. Ok. On reste concentré, on reste focus. Bien. ça court. Fais gaffe. J'ai entendu courir, je sais pas où c'est. Exact, exact, exact. Ah oui, de l'extérieur, ah oui, c'est ouvert ici là, d'accord. On va faire super attention même aux fenêtres et tout quoi. Ça monte. Il non ah c'est toi qui marche. Putain j'ai plus ma charge tu J'aurais pu péter la porte là euh, du coup faut qu'on regarde pas les documents parce que je crois qu'ils sont pas là. J'ai aucune interaction euh... Ah d'accord je crois que t'avais récupéré des choses tout à l'heure hein. non, non Non non j'ai récupéré encore. Merde. Hein. t'as plus rien J'ai plus rien Avant, j'ai te soigné. Ok. Là, viens, on retourne dans la pièce là. Tu peux fermer la porte ou pas Non, bah, c'est pas grave. Hein. Younespo, ça va ou quoi Désolé, on est focus que... là. On regarde pas trop le chat. Et... C'est bon. Euh, je suis un peu malin, ouais, un peu mieux. Ouais, tu vas être mieux. Mais c'est la prof oui, fois qu'on arrive peut... aussi loin sur cette mission, là, surtout à deux, donc euh, attention. Ah, mais surtout en équipe complète, quoi. <rire> J'ai rien pour chercher de documents, là, alors c'est peut-être en bas, je sais pas. C'est quoi, ça On sait qu'il y a au moins un mec dehors. Hein. Ness, Ness, il faut vraiment que tu testes ce jeu. Il est énorme. Au niveau tactique il est juste. Je vois rien dehors, dehors là. Euh... Attends je vais descendre avec toi. Tu veux que je le check euh, de ce côté là là, au niveau de la porte Sur le toit là C'était quoi C'est toi le toit Ouais euh, euh, c'est moi, c'est moi qui ouvre la porte toi. Ouais, ouais. Sur le niveau de de la bombe ou du PC, je sais pas trop ce que c'est. Je vais aller voir parce que c'est bizarre qu'on ait rien. Ok. Je sais pas où est le mec. Hein. Me casse. Je rentre à l'intérieur Ah ouais, Ness, euh, Il est pas encore sorti là. Dimanche euh, à 18h. Ça court de mon côté, Wolf. Côté, euh, tu sais quand on vient de s'insérer là, à droite. Au niveau de la porte blindée là. Elle ouais, est fermée, donc euh, il peut être encore. Euh... je vais voir s'il fait pas le tour ouais donc je disais il est il est en preview là et ça s'arrête demain soir la, la preview et du coup euh, ouais, moi perso j'attends sa sortie euh, avec impatience j'adore c'est quoi, quoi l'objectif là parce que t'as encore quelque chose dessus on doit sécuriser le camp compound euh, c'est dans quoi que je dois le voir euh, échappe non si euh, sécuriser le compound et sécuriser les documents je sais pas où ils sont les documents. C'est en surbrillance normalement Ou pas Parce que, au niveau de la bombe, ouais elle est en surbrillance, mais. Euh... Mais les documents, est-ce que c'est en surbrillance normalement C'est quoi pas ça J'ai un morceau tout. de papier. Euh, ah, c'est bon, j'ai. J'ai trouvé. Okay, ok, nickel. Ok. Maintenant, faut qu'on sécurise le camping il doit rester un mec. Pas entendu, ah, gars Ils vont nous donner l'extraction là Bah viens on va faire le tour par euh, ce qu'on sait euh, qui est à Donc, peu près clair il, Il, Il est là La bataille s'est barré Il est où qui est à côté L'entrée, par où on est rentré Il a tourné à gauche en sortant Il est parti vers le camion, un truc comme ça Moins un Il y en a un autre je crois Oh Oh mais Gigi Wolf ah bah On l'a fait On n'est pas, pas encore sorti. Ah tu penses qu'il y a du monde à la fin Rappelle-toi, ça on a buté les mecs qui surveillent. Ouais. Pas les, ceux qui venaient en renforce, S'il y en a d'autres. Ah exact, ouais. les mecs du camion là. Putain hein. ils ont des cartes 98 s'il te plaît. Ouais. Là il nous reste focus qu'à la fin. C'est si on l'a fait à deux après le mal qu'on a eu. Surtout que tu voulais pas la faire <rire> Tu t'es dit non vas-y on arrête, on va sur un autre jeu <rire> c'est vrai que ça fait... Euh... Ça fait une heure qu'on est dessus. Euh... Non, je dis deux... deux heures Oh putain Ah ouais, quand même Regarde derrière. Hein. Je trace devant et j'ai un coup d'œil derrière toi. Ah, du coup, je peux passer au même endroit que toi. Hein. C'est pour dehors Et Ils sont nombreux Ok ok ok ok Ok j'ai un angle Bah enfin, j'ai pas d'angle okay. Putain j'ai rien du tout faut ben, pourquoi tu t'es barré tu me laisses dans la merde Oh mais non putain mais pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'es pas resté avec moi J'avais pas d'angle je voulais trouver un autre angle Mais il fallait pas changer d'angle il fallait me couvrir surtout j'étais coincé au milieu mais non Non Putain les enculures Ah oh, je recharge oh Non j'ai plus de grenades, j'ai plus rien, j'ai plus enfin, mon mon autre chargeur. Quoi, faut sécuriser l'évacuation, putain? Y'a pas un temps, y a rien Faut que je bute les mecs quoi c'est tout Oh j'ai plus de f... Attendez j'arrive Ça peut pas se terminer comme ça Il est pas mort, je peux pas le croire c'est toi là T'es où là <rire> J'arrive pas de trouver, c'est toi ça Mais qu'est-ce que j'en sais moi Est-ce que c'est toi Oui c'est toi Mais non mais... Ah il veut pas te porter Il vient avec moi Il est pas mort, il est juste blessé Oh, 54 mecs, putain. 54 mecs. GG Wolf, désolé pour la fin là. J'étais vraiment en fait, j'avais de là où j'étais, j'avais aucun angle de tir. C'est tous au milieu quoi. Mmh. Et ils ont fini par brancher, j'avais déjà balancé deux chargeurs. Oh là là. On l'a fait 54 gars, on était deux. Chaud, bien joué, Wolf. Bien joué, bien joué. Ça fait plaisir. Ça sera en vidéo YouTube, ça, les amis. Obligé. Obligé. <murs>